Whoa! C'est Fontenoy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une grosse vidéo, très trial, c'est le vélo que j'ai entre les jambes, contre Bike Life. Et peut-être vous le connaissez déjà, j'avais fait une vidéo avec lui il y a plus d'un an. Dorian, la parme, salut. Un des meilleurs riders de bike life. Et surtout, il est de Grenoble, l'idée de ma ville. Du coup, Grenoble représente. On va se faire un petit défi. Déjà, bah il va nous faire une démo pour vous montrer ce que c'est que le bike life. Et on va balancer les images bah, maintenant. Vas-y Dorian, t'es chaud. Allez, démo. Et je vous préviens, il envoie énormément. C'est un des meilleurs de France. Donc vous allez voir ce que c'est vraiment que le bike life. Déjà le vélo, très bizarre, regardez bien. tu peux juste nous montrer. Le vélo, c'est vrai que, ouais. que j'ai même pas présenté le truc, on y allait direct, on est voilà. trop chaud. Du coup, en gros, c'est des BMX euh, en grande taille, donc là c'est un 29 pouces et euh, du coup c'est fait pour, euh, pour les tricks, etc. Donc on a des pneus lisses, donc ça ça nous permet de faire des esquives et de mieux accrocher au niveau du sol, etc. Donc nous on fait des tricks avec les pegs, avec la selle, les pédales, euh, donc il y a plein de combinaisons possibles et euh, voilà, donc pas de suspension sur ces vélos là. Et euh, c'est vraiment pour la ville, euh, on pratique sur le plat etc Juste un frein arrière Voilà pas de frein avant Et toi t'as des vitesses Et voilà moi, moi de j'ai des vitesses, c'est pas, pas sur tous les vélos Mais euh, ça permet bah, du coup de pouvoir faire encore plus de tricks Et vraiment c'est vachement polyvalent comme vélo ayant des on est en vitesses Peut-être qu'on fera une troisième vidéo Je crois que GT, ils en ont sorti Et je vais essayer d'en récupérer un Donc comme ça je me mettrai au backlife aussi si vous voulez Je vous ferai ma petite évolution Mais bien cool, bah écoute euh, vas-y démo Allez let's go <musique> Big 550. What's my intentions? Stepped in the game with a statement. Niggas keep asking me questions. Still keep a fan with a stick and that bitch is ascending. Don't gotta say too much. Shh. Bitch come with a vengeance. I walk in the room and they feeling intentions. Stress, they feeling my energy. Shorty, she fucking with me. I got a vibe. Class A make her open up wide. She let me in and I'm getting inside. Look, Shorty a freak I can see in her eyes. So what the fuck. Ain't no pillow talking, I get up and throw that shit inside, the Then back to my back shit, make a mad shit. Cause my money shirts, missing fantastic. I got a bad bitch with the antics, got me feeling like misses Boom Mother bad bitch, little static. She be cleaning her room with some fashion. Extra clips or she extra dramatic. Walking with her, make niggas go pin. And I came out, nigga, looking for a way out, nigga. but you know about that? Mama said stay out, nigga. So I the thing ground, nigga. Now pockets is fat. I ain't never stay round, niggas. Yes, j'espère quoi, voilà, ça vous donne un petit aperçu de ce que Dorian est capable de faire. Donc très très gros niveau. Maintenant, si vous connaissez pas bah le street trial ce qu'on peut faire avec, c'est à moi de vous faire la démonstration. C'est parti. Ryan, you get I was thumbing through a check See my work, I need a check Don't play with me, I'm a check Run them Nikes, that's a check Yes, that dollar, I flip She told me, she miss me No money, won't answer Don't text me, them bitch I get it, say low pro That douche douche, a fofo Gonna -fo. watch me, no GoPro me. I'll go pro. Running, running, running for his gumption to the honey Excuse me, honey. I've been buzzing, and around I need Ay, my money. I'ma need that check, check. I just need. Voilà, la démo est terminée, les gars. Maintenant, à vous de me dire. Déjà, est-ce que vous préférez la bike life ou le street trial Et c'est là où on va s'affronter. La vidéo commence maintenant. On va faire un challenge. Je viens voir Dorian, parce que ça te concerne aussi. Ouais. C'est le thème de la vidéo. En gros, on a un essai chacun. On doit faire peur à l'autre. Le premier qui cligne de l'œil a perdu. C'est-à-dire le premier qui a peur, il a perdu en fait. Donc on a un coup chacun pour faire peur à l'autre, avec chacun ses techniques. Voilà, la technique de l'esquive, la technique de, du trial, on verra quoi, plein de trucs. Euh, Peut-être un petit chiffonut pour savoir qui euh, va se mettre euh, en tant que cobaye. Celui qui gagne, il a le droit de prendre son vélo pour faire peur à l'autre. Ok, c'est bon. Allez. Shi-fou mi Fu mi Fu mi fou mi fou mi On n'est pas de Grenoble, nous tous les deux là, c'est bon. Fu mi Ya. Ok, je commence avec le vélo. Alors, je vais lui proposer une petite technique de base. Très connue cool dans le trial. Je pose ton vélo et tu vas t'allonger sur le sol. Bras, jambes tendues comme ça. Oh, ouais, okay. Et je te fais peur. Allez. Surtout, regardez bien son visage. S il y a un signe de peur, il a perdu. On lui laisse le casque quand même on est sympa. On va prendre un peu d'élan. Ok. Hop, On va s'attaquer à ah. Oh. Ah, un petit sourire, mais ça veut pas dire qu'il a eu peur, ça veut dire que ça lui a fait plaisir du tout, c'est un peu le kiki là, et je a... <rire> <rire> sais pas trop quoi penser. Bon bah voilà, à toi. Il a pas eu peur, ça va. Qu'est-ce que je dois faire moi du coup là Alors bah toi du coup tu vas te mettre debout euh, ici. Sans le vélo euh, ouais. Okay, et je pose euh, le vélo. Coup, bah ça va partir sur une esquive. Ça j'ai cru savoir ce que c'était, j'ai vu un peu son Instagram que vous pouvez aller suivre, ça fait très peur. Voilà. Mais je ce que je pense c'est pour faire un truc encore plus euh, flippant. Genre euh, du coup tu mets carrément, euh, tu sais comme ça, tu seras plus bas et tu vas voir plus... Euh, ah ouais d'accord ok. Ah, Il cool. me dit si tu veux un truc encore plus flippant. Bah non perso euh, c'est déjà bien ça. Je joue le jeu, hein. c'est toi qui veux me faire peur mais prépare toi la deuxième elle va être mortelle pour toi. Hein. Okay. Ça va, limite ça fait du... ça fait un peu de vent, ça fait du bien, tu vois là il fait chaud là bien aimé Ouais, j'avoue que quand t'es à la hauteur quand même de la roue là, tu vois le pédalier qui arrive en plein dans ta face Alors moi je te réserve encore plus dur là Non bah tiens on parle d'esquive, pareil, la même technique que tout à l'heure Tu t'allonges sur le dos et je vais te faire moi l'esquive en dérapage Genre ma roue elle, elle va arriver très fort contre toi Faut que je bloque là comme ça, garde bien le casque, tiens ouais. Là il n'a pas peur, il ne va jamais avoir peur hein Je vais prendre maximum de speed okay. ah Il a pas eu peur hein Regarde la pédale où elle était, je pouvais pas m'arrêter plus près, peut-être la roue arrière mais la pédale euh, fallait pas plus. T'as eu peur ou pas Ça va. Je ah sais là que là là. tu gères du coup ça va. <rire> ah ouais mince. un peu peur quand même mais avec la vitesse et tout. Si tu veux on échange de vélos et on fait les mêmes figures comme ça on va avoir peur, Ah là, ouais, ouais, on vraiment pas. Celui sur le vélo aussi il aura peut-être peur. Bah toujours pas peur Alors bon, y a... Du coup euh, je pense qu'il va falloir que tu t'allonges aussi. Et ah euh, ouais. là ça va sauter. Euh, en gros je vais être en wheeling sur les pegs et je vais sauter par dessus toi. Ah ouais il me saute par dessus. Mais avec ton vélo là Ouais. Ton gros truc, combien ça pèse 14 kg. Ah ouais 14 kg Reste le double du mien quoi. J'espère je vais pas louper. J'avais anticipé, j'avais contracté Ça va, je pense qu'il y avait un peu de marge hein Moi j'avais un peu peur parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas essayé mais... Ah je... il a eu peur C'est moi qui ai eu peur en fait peur. <rire> <eu> peur. <rire> non, ça alors va. là, attends là je te fais le bouquet final J'ai un truc dans la poche Voilà Je peux pas aller à McDo faire mon anniversaire hein, mais... Là il devrait avoir peur Je vous explique le temps qu'il fasse un petit noeud au ballon Plus ah tu perds de l'air, plus c'est petit, plus ça va être dangereux pour toi je te préviens En gros, je vais partir d'un mur Je vais lui mettre le ballon entre les jambes, proche des couronnes, Et je vais devoir l'éclater. Mec il m'a saturé mon jeu, j'en avais qu'un Bah regarde on va faire le clochard, on va prendre euh... Alors je suis désolé pour toi ah. On était parti d'un ballon gros comme ça et on arrive à un pot de compote L'idée va marcher quand même, ça sera un peu moins impressionnant mais On va partir du mur là-bas Tu t'allonges ici Et parce que t'es sympa, je vais remplacer le petit pot de compote par ma bouteille T'es gagnant dans l'histoire T'as bien fait d'éclater <rire> le ballon Alors viens voir, viens ici Alors la tête ici, les jambes là-bas. C'est la chance que des fois je pars de, genre de mon camion ou un truc comme ça de mettre de. Ouais, du coup la tête un peu collée sur le dos. J'écarte un peu les jambes. La, la bouteille seconde. là, plus proche, allez. Là, la largeur de mon pneu. Là, regarde bien sa tête, hein. regarde bien. Allez, let's go. 1, Et... 2. Deux... Wow <rire> Il a toujours pas eu peur. Hein Est-ce que le vrai saut, du coup, tu vas avoir peur Ouais, le vrai saut, je pense. Quand même. Alors là, prêt. 1, 2. Bon, ah bah, ça va, ah, précis, hein. ah Je crois qu'il a eu peur Il se fait pipi dessus regarde es, Il a toujours pas eu peur hein J'ai voulu lui faire tout ce que je peux, il a pas eu peur C'est ton dernier essai Tu me fais pas peur, on est ég à égalité euh, Alors du coup là, tu vas te mettre euh, allongé avec les jambes écartées okay. Et euh, du coup j'ai passé euh, au milieu, genre à deux des jambes mais je vais m'arrêter euh, au dernier moment euh, Une quoi. vidéo où on prend beaucoup de risques euh, <rire> à ce niveau là Je vais pas craquer les gars, j'aurais pas peur, je très bien <rire> les sensations étaient pas mal Avec la roue avant qui tournait comme ça ah bah ouais, de ma tête, là. On pourra t'inviter sur les démos de trial hein, Franchement, ah euh, ouais, il y a de ouais, quoi ouais. faire Bon bah je crois qu'on finit égalité En hein. bon, bon, bon, On a tellement l'habitude de faire des, des conneries comme ça que On sait que l'autre maîtrise, c'est la confiance, c'est important Alors ce que j'ai envie de te proposer pour terminer cette vidéo Justement on parle de démos, imaginons on va faire une démonstration ensemble On va se tenter des combos On va essayer d'intégrer le trial avec la backlife Ce que je te propose, c'est je suis sur la roue avant Et toi tu me fais une esquive comme ça Ouais. ouais. ouais. Vas-y ouais, ça ouais, peut être stylé ça Vas-y go Là, on a un truc là, celle-là, ça valide. Est-ce que t'as une autre idée de technique qu'on peut associer Ouais, sinon euh, tu peux faire un truc par exemple où toi tu es toujours sur la roue avant en train de faire des petits sauts ouais. et moi je, je tourne autour de toi en cercle par exemple. Ah ouais Deuxième technique, je me mets sur la roue avant sauf que cette fois-ci je vais tourner sur la roue avant et lui il va tourner autour. T'as pas la tête qui tourne au bout d'un moment là Ça va, ah, ça, ça va. Les bah voilà deux techniques. Euh, troisième, vous pouvez lâcher une main. Ouais. Genre un check. Toi t'arrives à fond, moi je pète trois arrière avec une main et on s'appelle le check. Vas-y. Allez. Troisième technique, c'est le check. Le check il est validé. Yes. Bon trois petits combos qu'on a fait, on est prêt pour les shows d'Orient là je crois Vas-y la saison des shows là on est prêt On va se faire un dernier petit truc juste avant qu'il nous fasse je crois un wheeling Assis sur son cadre un peu genre monocycle très stylé donc restez bien jusqu'à la fin On continue notre petit duo, on va se faire la descente de ces escaliers là Sur la roue arrière Magnole, du coup moi façon ordinaire comme ça Du coup je serais sur les pecs normalement avec les jambes croisées puis je descendrai Quoi euh... on propose un manual, lui jambes croisées nanana Allez vas-y on se fait ça, je vais lui lancer un petit défi attends Est-ce que tu arrives à les monter déjà avec des grosses roues, t'as même pas besoin de tirer là. C'est l'instant tuto. Après, tu m'apprendras une figure. Vas-y. Pour monter des marches comme ça, il y en a que trois. C'est très simple. Tu sais faire un manual. Ouais. Ben, en gros, tu t'es dit que tu fais le magnol. faut juste que tu poses ta roue avant au-dessus. Et après, franchement, tu laisses rouler avec la vitesse, ça passe tout seul. Bah, voilà. Ça passe. Pas mal ça. Bon on voit qu'il y a des similitudes après. Hein. Il y a des petits trucs à faire On se teste ouais. le wheeling sur le vélo là. La figure c'est là il n'y arrive pas tous les coups donc euh, On va voir si on arrive à le motif aujourd'hui Allez c'est parti. Petit chuteau de la technique s'appelle monocycle Alors tu te sers d'un banc Tu tu mets ta pédale comme ça Donc, tu arrives à t'asseoir Ta colonne de direction Du coup là je mets un doigt sur le frein quand même à l'arrière Parce qu'à la base les monocycles ils ont un rétro pédalage Du coup tu peux avancer reculer Mais nous on peut que avancer tu vois Et après bah voilà On se fait un petit challenge celui qui va le plus loin Yes Il va pédaler, c'est chaud Yes, yes, yes Allez, pédale, pédale Ouais Oh, oh, oh, oh Il y avait un truc Il y a quelque chose, mais il faut... Il y a y eu trois petits frein. coups de frein là, faut que j'arrête le frein là On part pas tant qu'on est... qu n'a pas réussi à aller jusqu'à l'herbe là Faut qu'on fasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 12 mètres c'est validé, le premier qui arrive et la vidéo est terminée L'honneur faut qu'il arrive J'intègre le trial Peu importe la technique, il faut que j'arrive là-bas Chacun <rire> sa technique, c'est vrai bon. On n'avait pas dit la manière hein. Attends je suis très très chaud, tellement chaud que je vais essayer de descendre des escaliers comme ça là Allez, t'es chaud Alors, Tu veux essayer moi, avec la tienne euh, Moi à mon avis non mais... <rire> Attends faut juste que j'arrive à me placer, je suis sûr qu'il y a moyen peut voir. Voilà Oh je me suis pris la vis de la potence dans le huc. Bon bah on a innové aujourd'hui hein. Oui. Nouvelle figure, est-ce que tu l'as déjà vu Franchement j'avais vu en descendant en pédalant mais pas en saut comme ça trial, c'est. Bah, il a su faire un peu un trick de bike life en basse à saut. C'est du bike life versus street trial, voilà, c'est ce qu'on avait dit au début. Vrai. Bon en plus il pleut, ça y est ça commence. Merci Dorian. Allez le suivre sur euh, Instagram et t'as la chaîne YouTube maintenant. Voilà c'est ça. Il ça va ça vous commence. faire plein de petits tricks et tout euh, bike life donc euh, vraiment allez le suivre. Et puis nous bah semaine prochaine. Mercredi midi, la prochaine vidéo, pensez à liker, à vous abonner. Sur la bike life.